Bonjour à tous, je m'appelle Sarah et dans cette vidéo nous verrons comment se déroule la médiation. Une fois la date fixée parmi celles que vous avez choisies, vous recevez un mail indiquant la date et l'heure de la médiation ainsi qu'un lien vous permettant d'accéder à la visioconférence. Vous pouvez également démarrer la visioconférence le jour de la médiation directement sur le site JustiCity dans l'interface de votre dossier en cliquant sur le bouton juste ici démarrer la médiation. La médiation débute par un entretien individuel et confidentiel avec le médiateur, c'est la prémédiation. Puis, la médiation débute avec la présentation de la position de chaque partie. Le talent de notre mé de médiateur est de déterminer vos besoins et les solutions retenues pour régler définitivement votre différend. Vous pouvez interrompre une médiation à tout moment et les demi-journées non utilisées ne vous seront pas facturées. Vous pouvez également prolonger une médiation si vous avez besoin de plus de temps. Si aucun accord n'est trouvé, une attestation d'échec de médiation vous sera remise. Si un accord est trouvé, il sera rédigé par le médiateur et vous sera transmis ainsi qu'à l'autre partie pour signature électronique. Sachez qu'une fois signé, vous pouvez faire homologuer cet accord par un tribunal pour forcer la partie à respecter cet accord. Je vous remercie pour votre attention et si vous avez des questions, je vous invite à nous contacter sans frais, par message ou par téléphone. Nos équipes se feront un plaisir de vous répondre et je vous dis à très bientôt sur City.